Bonjour, euh, Romain Power, j'ai 22 ans et euh, je suis étudiant en deuxième année de gestion des entreprises et administration à Toulouse sur le site de Rangueuil euh, en option gestion comptable et financière. Donc euh, en fait euh, mes études de lycée se sont passées un peu euh, différemment que, que, que de manière générale. En fait après ma seconde je suis parti donc un an au Mexique euh, grâce au Rotary donc j'étais là-bas euh, tout seul et euh, c'était vraiment une... dans, dans l'idée d'apprendre la langue, d'apporter sa culture, d'être un peu un ambassadeur et ce pas du tout un enjeu euh, éducatif. Donc c'est déjà une première année de perdu en quelque sorte et après ça je suis revenu donc, à côté de Nice pour euh, finir mon, mon, mes années de lycée en passant un bac économique et social euh, que j'ai obtenu j'ai aussi obtenu un, un bac espagnol en parallèle euh, donc, j'étais vraiment dans une école assez internationale, euh, ouverte aux cultures. Donc, après le bac, euh, je ne savais pas vraiment vers comment m'orienter et j'ai entendu parler d'une formation en gestion des entreprises administration, qui permettait en fait d'appréhender le monde de l'entreprise dans sa globalité. Euh, donc, je... Je n'avais pas forcément idée de ce que je voulais faire, et ça me plaisait pas mal. Euh, donc j'ai choisi cette formation, j'ai été pris en premier choix euh, sur mon orientation, euh, je sais pas, parcours je crois que ça s'appelait. Euh, et donc je suis arrivé à Toulouse, Nouvelle Ville, euh, pour une formation que je ne connaissais pas trop. Euh, et donc au niveau des matières, en fait, on a plein plein de matières dans des domaines différents, ce qui fait qu'on a, on a de quoi se spécialiser par la suite. On découvre plein de choses, on peut voir ce qu'on aime, ce qu'on aime moins, et on pourra ensuite euh, euh, faire plus d'heures sur ce qu'on aime. Donc la première année, c'est une année générale, il n'y a pas d'option. La deuxième année, j'avais choisi l'option gestion et management des organisations. Donc c'est plus pour le, la gestion de projet, le management en général. Et j'ai eu pas mal d'absences non justifiées, ce qui fait que j'ai redoublé. Donc j'avais les notes, mais malheureusement, en IUT, euh, on a une responsabilité, c'est la présence. Donc si vous répondez pas, euh, malheureusement, ça ne passe pas. Donc j'ai redoublé, et cette fois, j'ai choisi l'option gestion des comptables et financières. Donc là c'est des matières plus mathématiques euh, qui peuvent mener à des métiers pour la finance, le contrôle de gestion ou la comptabilité. Et je ne connaissais pas non plus vraiment tout ça et ça me plaît beaucoup plus. Donc cette année, je n'ai pas d'absence, j'ai des très bonnes notes. Là j'étais troisième euh, de la promo pour le dernier semestre, comme quoi, jamais rien n'est perdu. Et donc pour l'année prochaine, je compte me diriger vers une licence 3 euh, comptabilité contrôle à TSM, Toulouse School of Management et potentiellement faire un master éventuellement euh, des études pour faire expert comptable ou travailler dans la finance. Donc euh, encore une fois, ça c'est des métiers que je ne connaissais pas du tout euh, en sortie post-bac, mais que maintenant euh, je, je connais un peu plus. On a eu des rencontres professionnelles, on a eu beaucoup de professionnels donc, qui viennent nous parler de ce qu'ils font, ce qui fait qu'on peut vraiment mieux comprendre le quotidien de ces métiers.